Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Call of Dragons Les amis, aujourd'hui on va parler commandant et plus précisément de Valdir Valdir, un commandant que j'apprécie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 Les amis donc je vous le disais, Valdir, mage de glace, un excellent commandant pour bien débuter dans le jeu triple arbre mage pvp compétences on va voir je vais vous proposer deux arbres en variante selon vos préférences je vous dirai aussi celui que moi je préconise c'est un commandant vraiment très puissant il a deux particularités à connaître va le dire il est euh, attaque à très longue portée vraiment c'est un bon commandant à distance et surtout il est excellent à ce qu'on appelle le knocking il est excellent en dps un très bon commandant dps et on va le au travers de ses skills, je vous parlerai même des meilleurs artefacts et des meilleurs duos pour aller avec Valdir. Alors on commence par son premier skill, Souffle de Givre, on est sur du traditionnel en coup de rage, hein. on est sur 1000, portée d'attaque très loin. Alors là, Farlight, il faudrait revoir ce vocabulaire et nous mettre une distance ou nous incrémenter quelque chose, parce que très loin ça veut rien dire. Inflige des dégâts de compétence de héros à la légion ciblée et à deux légions à proximité. Un petit coup de zone, ça c'est très très bon. Facteur de dégâts magiques 600. Et leur inflige morosité réduisant leur attaque de 20% pendant 2 secondes. On le voit déjà, ce premier skill, il fait très très mal. Surtout pour un commandant épique. Hein. Moi je trouve vraiment excellent ce premier skill. Second skill, mage de la cour royale, toutes les unités magiques de la Légion de Valdir gagnent 10% d'attaque magique et 10% de points de vie. Très bien, le point de vie, c'est le top, vous le savez, hein, 10% d'attaque magique également. Ça augmente pas mal le terme en termes de DPS, je vous l'ai dit, en nuking, il fait très mal. On continue avec son troisième skill, gelure, lure plutôt. La Légion de Valdir inflige 15% de dégâts de compétences de héros en plus. Ça fait toujours plaisir, les dégâts de compétences, ça commence à faire beaucoup. Alors évidemment, c'est moins qu'un commandant légendaire, on est sur de l'épic. Hein, mais ça reste très solide et très respectable. Veine de glace, compétence passive. Lorsque Valdir subit des dégâts de compétence de héros, sa légion obtient un bouclier qui peut absorber une grande quantité de dégâts. Facteur de bouclier allant jusqu'à 600. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 20 secondes. Ça fait vraiment plaisir. Franchement, très bien, très propre. Et l'expertise de Valdir pour finir, hein, déferlant hivernal, renforcement de compétences, souffle de givre, donc ça renforce la première compétence. Inflige des dégâts, avant c'était inflige des dégâts de héros à la légion cible et à deux légions bla Jusqu'à 600 et 20% durant 2 secondes de morosité qui réduit leur attaque Et eh bien on monte jusqu'à inflige des dégâts de compétences de héros à la cible et à 3 légions à proximité Donc on a une légion supplémentaire, facteur de dégâts magique de 700, ça augmente de 100 Et ça augmente également d'une seconde hein, l'effet de la morosité qui diminue l'attaque de 20% Franchement que des skills énormes et en plus d'être des skills énormes franchement ils sont très bien indentés les uns avec les autres et apportent chacun une, un petit bonus supplémentaire donc ça c'est pour les skills on va parler de son arbre à présent et vous allez voir il y a plusieurs écoles pour l'arbre j'ai pris tous les renseignements possibles là-dessus, j'ai vraiment fait le tour de tout ce qu'il faisait, j'ai fait des tests sur le compte d'un ami également qui l'a expertisé, et vous allez le voir, tout est possible selon ce que vous voulez faire. Et comme les binômes, vous allez voir, il y a plusieurs binômes possibles. Le premier arbre, celui que je vous préconise, c'est hein, augmenter les dégâts de compétences hein, et les dégâts de restauration de rage. C'est le premier que je vous conseille. Regardez, je vous le montre, hein, c'est celui-là que je vous conseille. Donc, c'est très simple. Hein, il est très simple à faire hein, cet arbre. Vous allez chercher dans l'arbre de talent sur la magie, vous allez chercher le Malstrom magique. Lorsque votre légion est uniquement composée d'unités magiques, elle obtient atténuation de la défense avant le lancement de maîtrise de la rage, ce qui réduit la défense de la cible de 10% pendant 5 secondes. Cet effet ne peut être déclenché qu'une fois toutes les 30 secondes. Déjà là, c'est très solide et ça fait très mal. Donc vous allez chercher ce skill en magie. Dans l'arbre JCJ, vous ne prenez rien et de l'autre côté, hein, dans l'arbre compétence, c'est là que vous allez chercher du lourd. Hein. Vous allez chercher soif de sang lors du lancement de maîtrise de la rage. Votre légion inflige des dégâts de compétences de héros supplémentaires à la légion cible, facteur de dégâts de 60. Là, avec cet arbre-là, vous avez la garantie de faire un max de dégâts de compétences et de restauration. Restauration de rage. Alors, lorsqu'on a ce, cet arbre-là, avec qui faut-il associer Valdir Évidemment, l'association à des binômes dépend de l'utilisation du commandant et donc de ce que vous voulez en faire. Tout simplement, les meilleurs accords avec Valdir lorsque vous êtes en arbre dégâts de compétences et restauration de rage, c'est simple. Après le nombre de commandants est limité mais en numéro 1 ça sera Lilia, ça va vraiment faire énormément de dommages d'avoir Lydia avec. En numéro 2, vous pouvez aller sur Véline également. Véline, l'héritier du Givre, hein, tout comme Valdir, on est sur des mages de glace, ça va faire très mal. Et après, plus classique, hein, vous allez pouvoir aller chercher, et là on retombe sur de l'épique, Halloween, Halloween, je vous ferai un guide sur Halloween, parce que le maître des poisons il est extrêmement solide. Et pour finir, en dernier choix, Ateus sur cet arbre. Encore une fois, un arbre dégâts de compétences et resto de rage. C'est les quatre meilleurs binômes possibles, selon moi. On va passer à présent à un second arbre, hein, puisqu'il y a deux arbres possibles actuellement. Alors après, il y aura d'autres compos selon les autres commandants, mais les deux arbres les plus utilisés sont ceux-là. Pour le deuxième arbre. Je vous conseille donc cet arbre si vous voulez faire du dégât de compétence, on est toujours sur du dégât de compétence. C'est un nucker, notre, euh, notre ami va le dire donc forcément toujours dégâts de compétence. et là on va l'accès PvP particulièrement, donc au niveau de l'arbre de magie, on va toujours chercher Malstorm magique hein, au maximum il n'y a qu'un point à mettre, donc on est détente, hein. au niveau du, du, de l'arbre compétence cette fois, on va pas au bout, on s'arrête sur bouillonnant attention, on ne prend que bouillonnant hein. bon, on choisit bien le bon bouillonnant lors du lancement de maîtrise de la rage, l'adjoint de votre légion, l'adjoint de votre légion, inflige 8 10% de dégâts en plus la prochaine fois qu'il lance une maîtrise de la rage très propre et en pvp cette fois on va aller chercher un autre arbre on va aller chercher armée de valeur augmente les dégâts infligés par votre légion au combat de 1% toutes les 10 secondes jusqu'à un maximum de 3% alors pourquoi partir sur cet arbre-là Alors, vous le voyez aussi, hein, j'allais passer rapidement, mais en bas, hein, l'arbre premier, on fait des économies de points. On va chercher attaque globale, on va chercher vitesse globale, on va chercher santé globale pour arriver à force écrasante. Pourquoi agir comme cela sur cet arbre-là PVP Eh bien, c'est si vous êtes dans des configurations plus musclées, je dirais, si vous voulez vraiment axer votre commandant sur l'open feed, cet arbre-là sera privilégié, vous ferez un max de dégâts de compétences et un max de dégâts sur le PVP parce que vous avez armée de valeur notamment, mais une vitesse de restauration de rage qui sera moindre. Au niveau des binômes, c'est exactement la même chose. Franchement on est sur les mêmes commandants dans le même ordre hein. Lilia Veline Alwyn ou Atheus Attention à noter que si vous allez sur des binômes comme avec par exemple Lilia ou Véline en secondaire, vous pouvez vouloir axer et changer le point qui est en Maelstrom Magic. Vous pouvez vouloir le mettre en sursaut d'énergie, 8% de chance d'ajouter une cible supplémentaire aux maîtrises de la rage qui inflige des dégâts à des cibles multiples. Pour faire plus mal à plus de cibles. Donc vous pouvez faire le même changement avec l'arbre que je vous ai présenté en premier. L'arbre restauration de rage et compétences. Et vous pouvez même sur le binôme en dernier talent aller chercher par exemple bonne humeur. C'est possible aussi sur cette configuration, lancer une attaque normale à 10% de chance d'octroyer à votre légion 10 de rage, ça c'est pour le premier point, et ça augmente petit à petit, ça va jusqu'à 50, si je ne dis pas de bêtises, vous pouvez claquer votre dernier point là, je vous laisse là-dessus juger parce qu'il y a des adaptations selon votre style de jeu, comme à chaque fois avec... Tous les commandants. Au niveau des binômes dont je vous ai parlé, hein, ce qu'il faut savoir c'est quand vous allez l'associer va le dire, à Lilia, ça va apporter un énorme combo sur les dégâts de zone. C'est bien pour ça que je vous disais de changer le dernier point sur l'arbre. On change donc totalement le combo dégâts de zone, c'est plus on va avoir de cibles touchées, plus les dégâts seront massivement importants, mais les dégâts unitaires seront euh, un petit peu moindres qu'avec du 1-1, one -one. évidemment. Quand on est dans des très grosses mêlées, c'est ultra utile, surtout qu'on est à distance, hein, donc il ne reste pas dans la foule. Alors Après, il faut bien courir en arrière, hein, mais c'est un gros avantage. Ensuite avec Halloween. Halloween, le binôme avec Halloween, moi j'aime bien, j'aime beaucoup Halloween. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. C'est un excellent commandant, surtout pour un commandant épique. Pareil, ça va être très bon, ils vont être solides ensemble et ils vont faire des dégâts vraiment impressionnants, moins qu'avec euh, Lilia, mais on va grandement affaiblir la troupe. Ensuite, on peut partir sur d'autres binômes dont je ne vous ai pas parlé. On peut aller, par exemple, avec Eliana. Eliana, ça reste un bon binôme avec Valdir. Moins bien de mon point de vue qu'avec Lilia et Halloween. Je vous préconise vraiment ce binôme-là. Et si vous voulez rester sur de l'épique, Halloween, c'est le meilleur choix. Mais avec Eliana, ça va augmenter. Eliane, je crois qu'elle s'appelle en anglais. Ça va augmenter. Non, c'est bien Eliana, hein, toute, toute version confondue. Ça va augmenter les, les dégâts de compétences. Donc c'est très bien aussi de ce point de vue. Et pour finir, vous pouvez l'associer toujours en AOE, en dégâts de zone. Avec notre ami Craig, pareil, hein, ça reste bon, mais moins bien hein, de mon point de vue qu'avec Lilia sur la zone et moins bien qu'avec Halloween. Donc, restez sur Halloween ou Lilia, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. On va parler également des artefacts, je vous l'ai dit, les artefacts, il y a une petite liste d'artefacts qui sont préconisé euh, sur euh, notre ami Val dire en fonction de ce que vous voulez faire. Regardez ce tableau, il est très bien fait. Donc on a plusieurs artefacts. Hein. Le souffle de Jardentis, je ne sais même pas comment ça se prononce. Euh, C'est quand vous passez en magie et que vous voulez faire du soutien. On a le croc d'Ascaric, vous pouvez aussi appliquer magie, PVP, tank. Donc là, moins utile, mais pour la magie PVP, vous pouvez l'attribuer. L'œil de phénix. Alors ceux-là sont, sont légendaires, hein, évidemment. Donc plus difficile à obtenir. L'œil de phénix, hein, magie assaut. Donc l'œil de phénix, c'est celui que je vous. L'un que je vous deux, que je vous préconise. J'ai du mal à le dire, celui, celui que je vous préconise par rapport aux deux autres. Hein. Le bâton du prophète, très bon aussi. Le bâton du prophète. Dommage sur la partie mobilité. la L'arme d'arbonne. Hein, magie PVP soutien. Excellent arme d'arbonne. C'est le dernier légendaire. Vous avez aussi l'anneau de congélation, ça reste un très bon item, épique cette fois, magie réserva, alors je suis passé rapidement dessus mais vous le voyez moi actuellement, j'ai la larme d'arbon, donc c'est celle que j'applique sur, va le dire. pourquoi celle-là, parce que c'est celle que j'ai, hein, magie PVP soutien, ça reste très très bon, donc euh, l'anneau de congélation pas mal en épique, hein, il est bien, la bombe magique, hein, magie PVP assaut, le bracelet d'esprit, magie PVP soutien, le bracelet Bâton du temps, magie PVP, soutien, il est pas mal aussi. Et en élite, hein, qui est un peu éclaté, il faut bien le reconnaître. Hein. On a Lever Ice, alors je n'ai pas la traduction. En tout cas, pour les épiques, pour les légendaires, l'arme d'arbon, c'est pas mal du tout. L'œil de phénix aussi, pour les épiques, je vous conseillerais. Ah, ils, sont, ils sont tous plutôt pas mal, la bombe magique hein, me paraît être le meilleur choix, je ne crois pas que je l'ai euh, celui-là, je vérifie en même temps que je vous parle, non je ne l'ai pas, hein. j'ai l'Anchidridion, je ne sais même pas le prononcer, hein. des incantations avancées en magie pacification, bon c'est bien pour faire du PVE mais pas forcément ce qu'il y a de mieux pour Valdir. Voilà les amis pour ce guide, j'espère que les arbres vous aideront, j'espère que ce guide vous permettra de bien monter ce commandant qui pour moi est très utile.